Bienvenue à la rubrique « Dis-moi, apôtre, la sœur Gwenaël de Vannes » Oui, Gwenaël, écoutez, c'est Gwenaël. ok, gloire à Dieu. La sœur Gwenaël, j'y arrive, de Vannes, euh, nous demande comment arrêter de faire des mauvaises choses avec sa propre force et sa propre énergie. Eh bien, c'est très simple, il faut vous confier au Saint-Esprit. Sachez que si vous avez une, une relation permanente avec Dieu, euh, le Seigneur vous donnera la force de lutter contre ces mauvaises habitudes euh, contre lesquelles vous luttez. La clé se trouve dans votre relation permanente avec Dieu. Vous êtes en contact avec Dieu vous aurez la force de pouvoir euh, lutter contre ces choses et euh, le Saint Esprit viendra faire ces choses là en vous. Il vous donnera la force et vous allez voir, vous serez comme euh, euh, lorsque vous verrez ces choses là, vous serez comme dégoûté et vous n'aurez plus envie de les faire parce que euh, vous serez constamment en contact avec euh, le Seigneur. Le Seigneur va vous inculquer ses désirs, il va vous inculquer sa force, il va vous inculquer sa façon de penser. Vous savez plus, vous êtes avec quelqu'un, plus vous lui ressemblez, plus vous partagez ses désirs, plus vous avez la force de, de, de cette personne-là. Donc ça, c'est la première clé que je peux euh, te donner. Euh, maintenant, il y a beaucoup d'autres clés sur le sujet que je partage sur euh, le YouTube d'Evangile TV. Je t'invite vraiment à y aller d'ailleurs à t'abonner euh, à cette chaîne YouTube euh, afin que euh, tu puisses euh, accéder à toutes ces vidéos et avoir un peu la vérité sur cette question euh, que tu nous as posée. Euh, Écoutez-moi, vous aussi, si vous avez des questions à nous poser, nous sommes prêts à, à, à y répondre. Euh, pour cela, nous vous invitons tout simplement à nous poser ces questions en commentaire, juste en bas du player. Euh, et à la prochaine rubrique, Dis-moi apôtre, nous vous répondrons. N'hésitez surtout pas, faites-le maintenant, posez vos questions. Aucune question n'est stupide, faites-le maintenant.